Chérie, quelque chose de terrible vient d'arriver. Quoi, il y a encore un cochon qui vous fait la poubelle Qu'est-ce qu'il y a Mais non, la princesse Tina est été enlevée, il faut que j'aille la délivrer. Ah non, tu dois rester là pour faire le ménage, parce que la maison est dégueu. T'as compris <rires> Oh, putain, y ah putain, j'ai failli tomber. C'est parti pour euh, Adventure Island. Alors, qui est un jeu euh, vidéo, hein, puisqu'il y a l'image. Et malheureusement, il y a le son aussi. Ouais. Bon, alors c'est parti. Euh, On avec dirait que Maître Higgins qui trépine des pattes. Euh... On dirait un. Un, un, un vieux touriste allemand Quand sleep. il est euh, sur place, d'ailleurs, c'est. assez coloré. Il y a des œufs. Il a une belle casquette et... Ah, ah il meurt en touchant un escargot. Ok. Donc, Donc il faut il faut juste pas les, les escargots, ouais. Il y a quelque chose. Euh, ça veut dire start, je pense. Je ne comprends voit pourquoi il trépine des pattes, en fait, quand il se déplace comme ça, mais c'est original. <rire> ah, ouais. Là, faut l'éviter, le truc. Ouah, j'ai fait le toucher. Ah, il, il ramasse des bananes. Hein. Ah, le caillou, alors le caillou, tu peux faire quelque chose avec. Tu crois Je peux pas. Merde, tu un coeur du coup. Petite inertie quand même. Voilà, ah, tu vois. T'as rebondi dessus, tu peux pas appuyer sur B euh... Ah, d'accord. Ah, il okay. est armé. Attends, attends, t'en as pas infiniment, je pense des trucs là-ci. Bah, ouais, je sais pas, y'a pas de compteur. Ah, ça a l'air. Euh... Ah, ouais, dans ce cas-là. Ah ouais, ouais, d'accord, bon. Ah, euh, ça y est. D'accord, donc Hygids, uh, c'est un... En fait, c'est un skateboarder euh, aventurier euh, oh. qui vit à Tahiti. Euh... Merde <rire> En fait, faut <rire> que, que je des balance des haches, haches l'œuf porte une casquette. faut que je pousse l'œuf et que je tire... C'est des haches, hein, je crois. Ah ouais, c'est des haches, ouais, ouais. Quoi Et là, il est mort. Et, et en temps... faisant... Ah, il y a du timing, peut-être il euh, y a peut-être un timer. Il ouais. y a un truc au-dessus là. Tu vois les barres ou pas en dessous du? Ouais, ouais, ouais. Alors la barre augmente quand tu ramasses des cœurs, mais yep. euh, c'est pas la vie. Alors est-ce que c'est pas le Tomahawk qui, une fois que t'en as plus, euh, tu meurs? Ah, en fait, le Tomahawk, je l'avais je l'avais récupéré dans l'œuf, en fait. Ah, c'est pas passé longtemps. C'est peu de chance. Alors qu'est-ce qui se passe? <rire> Ouais, ouais, mais bah, il trépigne avec ses petites pattes en tout cas, c'est original. Oups. Ah, ça y est, t'as réussi à aller plus loin. Ah, il aime les fruits en tout cas. C'est une personne qui, euh, qui mange beaucoup de fruits. Un esprit sain dans un corps sain. Mais je pense qu'au bout d'un moment, il va quand même avoir la chiasse quoi, s'il mange pas des steaks ou. Voilà. Oh là, c'est beau, c'est beau. Ouh. Alors, les espèces d'artefacts en haut et en ah bas. Oh non, parce putain, que, euh... le piège quoi! Genre, il te pousse à sauter pour récupérer le truc. Tu savais pas que c'était comme ça, à Tahiti, en tout cas. Hein. J'avais prévu d'y aller euh, finalement, mais on dirait que. Là, j'ai fait un peu n'importe quoi. Ah ouais, on a sont au tout début là. Oh putain, j'ai fait hyper avoir encore. Ouf! Ça va, ils ont pas été trop sévères sur les zones de collision. Ah, c'est la fée. Alors la fée, on court, on court, on passe au travers de tout, là. Tu vas plus vite quand tu sautes, non hein Je suis pas sûr. Ah ouais, le feu aussi, quand même. Je sais pas si je l'aurais tenté. Ah non, ah. la ouse. Ah, la trajectoire euh, des tomahawk est très spéciale. <rire> l'ennemi trop chiant fait, alors qu'il est nul, quoi. Ouais. Mais en fait, c'est lui, il pond des œufs on est d'accord ou pas Quoi, c'est... Oui, c'est les ennemis, même moments, les, même ils les corbeaux, ils pondent des œufs. Non mais les, même toi là il s'est rien passé t'as sauté il y a eu un œuf qui, qui a apparu. Ah, c'est avec tous les fruits qui mangent hein. Ah ouais, voilà Tu vois C'est des œufs cachés en fait C'est quoi ça ah, Vas-y chope-le chope-le c'est un bonus Ah oui Vas-y essaye de tirer pour voir Bon peut-être euh, changer d'arme Niveau 1, niveau 2 euh... mmh. Ouais Par contre les vies euh, tout ça il n'y avait pas beaucoup hein rempli remplit le pot avec quoi Avec des fruits ou. Avec du feu Voilà, c'est le nuage là pour sauter dessus Ah ouais. Donc on peut marcher sur les nuages à Oh Ah, on peut freiner en. En l'air. Ah, ça m'inspire tout ça. Ah Il est marrant celui Il fait du skateboard. Sur les nuages. Et il Ous. combat des poulpes et ramasse des bananes. Higgins. Il... il vit à Tahiti. Ah il faut l'envoyer deux. Il balance des haches partout. Mais il y a trop de poulpes. Il faut exclure tous les poulpes de ce pays. <rire> ah, il c'est un peu à droite. Zemmour hein. Island. Il est un peu à droite. En plus et... tu dis ça, il y a un port qui passe juste derrière. Attention, les nuages, ça glisse, c'est bien connu. Ah, c'est sa petite fée qui le rend invincible. Et oui, c'est comme l'étoile dans Mario. Ouais, je pense. Et voilà, il faut foncer. Allez, ah, les de cochon. C'est les cochons qui mangent les poux. Oui. Oh, il y a des gros poissons aussi à la tête. Il a était énorme. Non Il ah, y a une... <rire> est pas sauté assez loin. Et il a péri. Noyé dans l'eau. <rire> ah, c'était beau. Quel hein talent Ah oui, oui, oui ça, ça m'inspire, hein, ce jeu -là. Voilà. C'est la guitare du chat, c'est pas applaudissant. <rire> Elle le fut, mais... Allez, donc c'est des cochons qui portent des, des strings quand même, c'est des cochons, les... ça, dommage. On dirait que c'est les... Ouf, on dirait les cochons dans Minecraft, c'est vrai. Mais les ce jeu n'existe pas encore à cette époque-là, donc là, on est sur des choses plus basiques, avec du clipping. Hein, qui ah, moi, est je pense que c'est vraiment quelque chose. chose, chose. Qui Regarde, c'est notch, en fait, là. <rire> Allez, ah, il y a un pot. Ah, oh, t'as récupéré le pot. Yeah. Tu vas pouvoir te soulager avec tous les fruits que t'as mangé. Oh là là, là. c'est triste. Alors ne me dites pas qu'il faut euh... recommencer au point Re de Du coup dans l'ordre ça fait la hache. Putain, dit... Après t'as le skate, après t'as la fée. Et après t'as les bikinis. Ouais, c'est une montée en puissance, hein, c'est -ce les... que... ça, c'est de la logique. Hein. Est-ce qu'on ferait pas un pari sur qu'est-ce que sera le prochain euh, le... Une... une cuvette de chiottes exploitée ah ouais, que tu excellent. lances <rire> C'est ça, je pense que c'est ouais. ça. Parce que dans un moment avec hein, tout ce qu'il mange, il faut quand même qu'il se balade avec un WC sur lui, quoi, le mec. Hein, parce que là, t'as vu le monde de Batman ouais, sait... je suis pas sûr. Hein, il laisse couler le long de la jambe. <rire> c'est possible. C'est pour ça que ça glisse autant, en fait. <rire> ça. Il a les pieds pleins de chiasses. Même le continu, il est chiant à faire, Là, ouais. quoi Plat, mais non. Euh, J'essaie d'avancer doucement pour pas tomber, en fait. <rire> C'est dire... Euh... T'es pas mal là, hein t'as encore deux vies, t'as passé le... Je vous laisse deviner euh, comment sont les deux. Le contrôles. checkpoint numéro non, 4. Voilà. Oh, le pot Ouais. Allez, allez, ah, il s'envole le nuage. En <rire> fait, là, là, tu vois, c'est fait pour, pour y aller lentement. T'as vu, à chaque nuage, ça y est, c'est fini, je pense. À chaque nuage, t'avais un. Ah, c'est un méga saut. T'avais une nourriture. Ouf! Alors, c'est le moment d'aller dans la forteresse du sorcier et sûrement c'est sa hutte, hein, là. Tu crois que c'est déjà la fin du game, il y a combien de niveaux Ah non non non, c'est des mondes, là. là je pense que le monde 1, il doit y en avoir au moins un 6, ou un truc comme ça. C'est la fin du... <rire> tu penses que c'est la fin, parce qu'on ah, galère déjà tellement... encore dans le niveau 1, là. Ouais, ouais, voilà, ouais. Ah, ça change un peu. Ouais, c'est la hutte... Euh... Enfin, la cabane du... au fond du jardin. Bon, j'ai déjà perdu le bonus au bout de 1 mètre. D'accord. <rire> Et la vie au bout de 2 <rire> Ah c'est dur, c'est dur, c'est un <rire> jeu qui est quand même éprouvant hein, pour les nerfs. Bon. Ah Il y a quand même un certain temps en que on se recharge. Ah oui, c'est très varié comme scène euh, comme d'action là. Grave, je dirais un gif. Bien joué. Oh, Oula, ouais. là, euh, là tu voulais de ah, la variété. Ça, hein. Ah oui, non mais. Oh vache Bah faut rester au bord du feu en fait, faut surtout pas avancer trop vite. Dès que tu vois un feu ou un caillou, tu restes derrière, t'attends de voir. Là tu vas trop vite. Voilà, oh, c'est frustrant. Ah, ah c'est les contrôles. Non. <rire> Juste appuyer un petit coup à droite ou à gauche. Le checkpoint Ouais il les oeufs. Alors il faut courir. Oh mais il y a le.. J'ai vu ça ce scrolling là Ouais, ça donne.. vraiment impressionné, il hein. y a eu un effet de. Ah euh... bah j'ai penché hein moi. Ah bah là j'ai euh, vraiment. Euh... Ah, bah, là, impressionné. Vous avez plus de budget pour, pour les décors là. Ouf. Alors c'est des... Ah bah on y est sur là la là, là, Ça, ça, ça, ça nique les yeux là Putain mais c'est dans, dans, dans le mal, frigo là. du sorcier là <rire> Ah c'est pour ça ouais, qu'il y a attention des de... stalactites Ils vont tomber sur la tête euh... Je l'ai vu en plus, plus. C'était obligé Mais est-ce que ça glisse encore plus dans le frigo que d'habitude là C'est la question que je me pose Mais sans euh... les... Ouais mais tu vas arriver par la gauche, tu vas ouais. le rater Oh là là, oh là là, les belles statues. Allez, il y en Qu'est-ce que c'est que ce truc Qu'est-ce qu'il fait lui bon, Il trempe à reversivement en tout cas. Apparemment, je voulais essayer justement. Tu fasses le continu. Ouais, il fait descendre ta jauge à toute vitesse. Prends des Ah Ok, moi bah je suis mort. Ma main, ouais. De toute façon, si je l'ai raté, j'étais mort aussi. Donc... Et le, ouais, celui -là. Celui -là, ouais. Ah, c'est celui-là, Ah, ils en font apparaître un bon à gauche, par contre, t'as remarqué Ouais, je pense que c'est ça. Avec un bonus qui est peut-être très bien, mais. Oh là. Le bleu sur fond bleu. Ah, oh, t'as une jauge de vie qui est bien remplie là. Elle est à fond ouais. Oh là là Oh, <rire> Ce petit saut de. <rire> Ce petit saut de, de faible. Je crois <rire> que ça a suffi. <rire> ça va être un suicide. T'es parce qu'il y a un gros rocher qui va. Ah oh là là! Qui va trouler dessus. Donc en fait, il faut pas aller chercher la chercher à jarre Là, le fly est sûrement bien. Faut arriver par le dessus, peut-être. Voilà. Ah, ça y est, t'as ramassé des bikis. Ah oui, mais ça suffit. Non! Oh Allez, elle continue. Ah là là, la plateforme qui met deux heures à arriver, ouais, elle est longue. Bien joué. Bon. bon, encore pas mal de timers. Ouais. Ouais. Ça va, ils en ont mis assez des chauves-souris là. Ouais. Ah, euh, là, nickel, et eh bah ben, nickel. Ah, voilà, et voilà. Alors, on va passer au niveau suivant, et découvrir peut-être un boss, quelque chose. J'imagine s'il y a plusieurs mondes comme ça et que c'est juste le premier, la vache. <rire> ouais, c'est ouais, le monde 1, euh, zone 4. Alors c'est une méchante araignée, ça, ouais, on dirait. Oh, putain, j'avais même pas calé que c'était une araignée au début. <rire> J'arrive pas à l'avoir. <rire> la alors si, <rire> tu, si tu te sens de buter... <rire> ah, si ah, tu alors, te sens en fait, de, de buter la, la mouche... Euh... Bien joué. N'hésite pas, hein, pas, on n'est pas bouddhiste ici, ça va. Ça... Ah. Voilà. <rire> oh, c'est contrôle. On y arriverait mieux avec le bikini de guerre, je pense, mais Moyen. Voilà, c'est un niveau très, très... Euh... On ouais, pas passé loin. Ouais. La jouge, la jouge, elle descend beaucoup trop vite, là. Il y a un checkpoint, quand même. Wow. Ouais, je l'ai vu venir, je l'ai vu venir. Le ninja, quoi. Le jeu, tu sais, il vient par derrière, quoi, carrément. Voilà. Et la grenouille qui bouge pas, je comprends pas où il a... Aïe. <rire> <La> difficulté. <rire> ah. Oh là là. <rire> oh là là. <rire> T'as tout raté. <rire> J'ai tout raté. <rire> Ah, c'est horrible. Allez, petit checkpoint. Vous... checkpoint. Fillez-moi des fruits parce que là je commence à... Ouais, c'est la chose d'hypoglycémie ça. Ça a pas, pas commencé bien mais là ça va. Ouais. ouais. C'est ça en fait c'est un jeu sur le diabète. C'est vrai. C'est le mec dès qu'il manque de sucre en fait ça va plus quoi. L'aventurier du diabète. Voilà. Bon, un petit checkpoint. Là, c'est étonnamment vide et calme, mais je pense que ça va se gâter après. Dit-il juste avant de mourir. <rire> oh là là, eh, Attends, dis donc, qu'est-ce que c'est que ça, là Il crachait pas avant, les trucs là. Et la nuit, tous les serpents sont gris, hein, voilà. Puis là, il crache pas. J'ai pas de hache. Mais je suis pas sûr qu'il crache. En fait, je me suis demandé si c'était pas un autre ennemi. Ah c'est un bruit de boss, ouais Ah t'as plus de timer, tu peux gagner tranquille tu vois Ah il me donne une arme pareil. C'est un combat de boss, et voilà il est passé ah, le sorcier Oh la vache, juste au corps <rire> Je te laisse faire <rire> le continu <rire> Le corps, moi il hein. C'est un catcheur sorcier. Il est quand même en slip ou quoi Ils sont tous les deux en slip. Oh, ah oui Et voilà rock oh, et voilà. Et voilà, c'est gagné. On a réussi à battre le est -ce premier. Est-ce que tu boss. pas passer sans En, tôt, en, en une tôt. heure et demie de jeu. Ouais, tu euh, en sautant au-dessus, non, je pense quand même pas. Voilà. Et eh ben, on a l'impression que c'est la fin du jeu tellement c'était dur, mais en fait, c'est juste le premier monde. Je sais pas combien on a. On va juste regarder à quoi ressemble la suite. À quoi hein. ressemble la suite hein. Ah bah ça, c ah bah ça ressemble. C'est vachement différent <rire> d'avant. Hein. Tu vas peut-être avoir des bonus différents. Ils ont épuisé toutes les textures. Euh... Ils ont jamais prévu que les gens allaient passer le premier monde. Ah ouais c'est ça. Ils se sont dit bon les gosses ils vont jamais y arriver. Euh... Oh. Et voilà c'est <rire> ouais, fini. C'était Alors ton avis sur Adventure Island. là. Je vais faire une épilepsie avec les couleurs. Hein. Ça va, c'est pas mauvais jeu. Ouais. Il est pas mal. Ouais, ouais, ouais. C'est pas dans les moins bons qu'on y ait fait, clairement. Par contre, au niveau euh, diversité euh, dans les mondes, tu t'attends quand même à un changement d'ambiance et ça reste... Euh... Après, s'il date vraiment de 87, euh, franchement, je trouve ça passe encore. Euh, voilà, sorcier Higgins, mon ami Installe-toi donc Euh, bah, ok. Alors pourquoi t'as la princesse, sorcier Mais enlevé, mais pas du tout. Euh, c'est elle qui a voulu me suivre. Moscou ah Bon, ah oui. Elle moi, c'est une histoire de. Sortez-moi de cette cage Mais bon, ça va aller maintenant <rire> Le petit gâteau euh, J'aimerais trop, mais franchement, j'ai arrêté le sucre. Ça, ça me fait transpirer de derrière les genoux et c'est super désagréable. Derrière les genoux Mais ça doit être épouvantable. <rire> j'ai une potion, justement, pour la transpiration de derrière les genoux. Tiens Allez, une grande rasade. Je suis pas super rassuré par la, la tête de mort qu'il y a dessus, là, en fait. Mais non, mais ça, c'est du marketing, c'est mon logo. Ouais, mais j'ai pas confiance, quand même. Bon, bah, sinon, euh, t'as soif Soda, euh, jus de fruits, euh... Ah, merde, j'ai que des trucs sucrés. Comment on va faire Je sais pas, mais à propos de la princesse, euh... Bah écoute, allez euh, moi c'est du sérieux... Euh... Sortez-moi d'ici Je te propose un truc. Je garde la princesse et je te file 3 noix de coco d'un coup. Ah, c'est une offre... 3 euh... noix de coco, euh, je... je suis complètement déboussolé. Ah ouais, je sais, euh, la vie est faite de choix. Ouais. Moi-même, une fois, euh, je devais renouveler mon stock de sous-vêtements. J'hésitais entre le lin et l'ortie. Bon, bah voilà, il faut suivre son instinct. Bah, je sais pas, mon instinct me dit de te couper la tête. Ouais, bon, l'instinct, parfois, c'est surfait. Euh, il faut faire preuve de... de sagesse, aussi. faut laisser sa chance à un jeune couple. La chance de construire un avenir, une chance de... Ascot bah, Je pense que je devrais quand même te couper la tête, en fait. Euh, tu vas pas me couper la tête, je suis dans l'obligation d'objecter, de... euh, là, euh, de... de refuser. Euh... Euh, tu veux pas jouer ça plutôt euh, aux échecs ou aux billes Si tu gagnes, je te donne la princesse. Ouais, mais les échecs c'est trop compliqué et pour les billes j'ai des trop gros doigts. Je <rire> vous <joueuse> de <rire> Je pense que je devrais quand même te couper la tête juste pour être sûr, quoi. <rire> me couper la tête, me couper la tête, euh, soyons raisonnables un peu, t'as que ce mot-là à la bouche. Euh... Bon, euh, écoute, je vais déjà nous chercher à boire et puis après on en reparle, hein, j'arrive. Hein. <rire> Higgins Il découpe ses ennemis Ramasse des bikinis Il a Il les pieds qui glissent Il mange beaucoup de fruits Dans ce jeu de calice Ça lui donne la chance Contrôle de merde, contrôle de merde Higgins. dit oh. <rire> <rire> le poète des temps modernes.